Voilà, aimer littérature, c'est le premier bas intéressant, très important pour apprendre la langue, la langue étrangère. La littérature est le portrait d'un temps, d'une culture, d'un pays, d'une région. À travers la littérature, on apprend comment écrire la syntaxe, le vocabulaire. Même écoutant la lecture en voix haute, on apprend la prononciation et les rythmes. La façon de, de parler, je pense, hein, parce que c'est déjà écrit, mm -hmm. ça, ça m'aide pour comprendre. Le, je peux lire la conversation et je peux comprendre, je peux uh, chercher les mots, je peux prendre mon temps. Euh, aide-moi aide à apprendre la langue française. Je comprends um, facilement. Il faut, il faut aimer la littérature pour progresser bien en français, parce que la littérature se précise. Pour moi, la littérature, c'est vraiment intéressant et j'ai hâte d'apprendre plus des, des auteurs françaises. C'est vraiment un, un bon cours. Pour aborder la littérature en classe, il faut lire en avance les textes faire des discussions, pas seulement du thème, mais comment est utilisée la langue. Pour aborder la littérature en classe, je suggère que le professeur donne d'abord une vision du contexte de l'œuvre littéraire, son temps, des faits historiques et géographiques. Après ce scénario, viendrait le texte littéraire. À mon avis, on aurait davantage de bénéfices. La littérature est une forme de mieux vivre, de mieux jouer la vie. Ce dit. Voilà, lire, utiliser la radio et faire des connaissances. Échanger avec les gens. Ne pas, avoir peur, voilà. ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de faire des fautes, mmh. euh, mal, mal exprimer. Il faut oser dire. Mmh. La littérature représente pour moi la parole, la pensée, l'expression des sentiments. Ah, je veux dire que c'est vraiment amusant, ce c'est pas les règles, c'est pas la grammaire, c'est une histoire des, des gens. Pour moi, je lis la le, le cantatrice chauffe et c'est vraiment amusant, je lis, tu, je ris tout le temps et ce pas le devoir pour moi. Beaucoup... Il écoute chaque soir le, le, à la radio France Culture. France Culture, ok. Oui, parce que chaque soir, il raconte une histoire. Mm. Mais ce n'est pas simple, mais pas trop vite pour parler. Euh, lire des livres, d'abord par l'épée. Mm. Ah, Ou euh, des, voilà, des livres. Des mm. à lire, lire. Mm. Euh, ouais. Commencer par le petit Nicolas, c'est sûr. Mm. C'est très D'accord, le petit Nicolas, très Nicolas pour commencer en français. La, absolument. Parce que c'est une phrase de la vie. Les affaires de la vie, mmh. conversation de la vie, c'est la vie même. Mmh. Hein, Commencez par là, c'est très bien. Les termes, c'est pas très long et très bien écrit, c'est gros d'ailleurs, hein, mmh. très bien écrit. Commencez par là, c'est très très bien. D'accord. Ouais, c'est vraiment le meilleur livre à prendre en français. Sérieusement, il faudrait convaincre la personne résistante à la littérature à se faire en voter par les 100 et les parfums d'une œuvre littéraire je dis euh il y a la littérature oh, <laughs> <laughs>